On va vous parler de WedgeGhost qui est un, un serveur de, de monitoring décrit en Python en asynchrone. On va commencer par se présenter, donc je m'appelle Arthur Guillard, euh, je travaille dans une entreprise qui s'appelle HBand, qui est fait euh, essentiellement des euh, développements web sur mesure. Donc par ailleurs il se trouve qu'on héberge certains des services qu'on développe et c'est pour ça qu'on a besoin d'un service de monitoring. Alors, mis les deux Bonjour, donc Samira Rabahui. Pour ma part, je travaille chez COSEA. COSEA qui propose notamment des plateformes à destination des professionnels de santé. Et donc, on fait bah, du Python. Euh, donc, on va vous parler de Wedghost vous expliquer un petit peu pourquoi Wedghost, pourquoi est-ce qu'on en a eu besoin on vous présentera les fonctionnalités puis ensuite euh, l'installation, la configuration euh, on parlera un peu technique on, si on attend on fera une démo et puis euh, on vous parlera de la suite de ce projet euh, donc commençons par WatchGhost euh, WatchGhost est issu d'un collectif d'entreprises lyonnaises. Euh, donc euh, à la fois HBANG et COSA font partie de ce collectif donc le collectif s'appelle LocalGhost euh, ça a émergé en fait euh, des euh, meet-up euh, Python, euh, parce que du coup on était plusieurs entreprises de, de, de développement euh, qui, qui font euh, de l'hébergement. Euh, et du coup on, on a commencé à discuter en fait de différentes techniques, différents services. Euh, et donc on a, on a sorti un petit peu ces discussions de, des rencontres Python et on a créé ce collectif euh, local Ghost, donc c'était déjà il y a peut-être deux ou trois ans, je ne sais plus. Euh, notre besoin autour du, du monitoring, c'était surtout euh, ben, d'avoir euh, quelque chose de simple et basique pour euh, la surveillance de services réseau, euh, en particulier avoir une configuration légère à écrire, euh, que euh, l'ensemble le, du processus soit d'exécution assez légère et euh, qu'on n'ait pas d'agent à installer sur euh, les serveurs sur lesquels sont hébergés les services. Donc en fait historiquement on avait euh, donc chez Cosa c'était Nagios, euh, chez HBank c'était euh, Shinken et les deux en fait euh, font preuve d'une complexité d'installation et de configuration euh, assez forte. Et puis on a aussi noté des lourdeurs d'exécution qui étaient euh, difficiles à à débuguer et euh, qui nous semblait un petit peu euh, euh, bizarre vu nos échelles euh, dans, le, dans, le, dans la supervision, dans le monitoring et puis euh, donc le côté sans agence c'était pour ne pas avoir à installer euh, quelque chose encore en plus sur les serveurs euh, et puis euh, éviter, euh, éviter la complexité d'installation l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose simple et basique et qui, euh, qui répond à ce besoin. Euh, donc en termes de fonctionnalité, voilà ce qu'on a défini euh, dès le départ. Donc l'idée c'est de tester le fonctionnement d'un service réseau euh, au sens large, euh, et surtout le bon fonctionnement. Euh, D'être alerté euh, quand il y a quelque chose qui se passe mal ou quand il y a quelque chose qui redevient dans le bon état. On voulait aussi avoir une, euh, une console web un petit peu moderne euh, qui se mette euh, à jour en temps réel. Euh, donc voilà, la console web, euh, l'idée c'était euh, qu'on ait euh, les modifications d'état au fur et à mesure euh, de leur, leur apparition. Donc euh, WatchGhost, euh, je vais vous parler de la partie un peu plus technique. Donc WatchGhost, c'est euh, codé en Python 3, donc euh, compatible 3.5 et, et version euh, suivante. Euh, on s'est basé sur le, le framework web Tornado, donc un framework euh, asynchrone. Donc l'intérêt, c'est d'avoir quelque chose d'efficace. On peut avoir des. Merci. Euh, quelque chose d'efficace euh, pour faire des requêtes. Merci. <rire> Et de faire, euh, voilà. Après avoir cassé léger, euh, on va pouvoir utiliser l'aspect non bloquant euh, au niveau des, des requêtes qu'on va effectuer. Et l'autre intérêt aussi de, de Tornado, c'est qu'on a la partie WebSocket qui est euh, intégrée. On utilise également a io qui est dans la librairie standard de, de Python. Et enfin, on utilise également d'autres librairies, euh, I.O. FTP et a euh Pardon, a pardon, euh, par rapport à ce qu'on va surveiller au niveau des serveurs. Donc, au niveau de l'installation, donc, on peut installer le paquet, il est dispo sur PyPI, euh, PipeI, donc PIP install, classique. Il est également disponible pour, pour Arc Linux. Et pour lancer, euh, pour lancer euh, WatchGhost, donc on a la... Le petit, le petit script à lancer. On a juste à, à faire l'édition aussi de la configuration pour pouvoir euh, y intégrer les différents serveurs qu'on veut surveiller et les différentes actions et services qu'on qu veut faire. Et ensuite, on lance euh, la console dans un navigateur. Donc au niveau de la configuration, donc on va configurer, euh, grâce à des fichiers JSON, on va retrouver les quatre types d'objets de, de, qu'on va, on va mettre en place. Donc on va voir les serveurs, les serveurs qui vont être groupés, et ensuite, on va voir les différents watchers et ce qui va nous permettre de euh, loguer euh, les actions, enfin les... ce qui a été vérifié. Donc, on a le premier fichier. Donc là, on a euh, le serveur qui va être identifié par un, un nom qui est son identifiant euh, unique pour lequel on va y mettre euh, IP, son, son IPv4 et V6 si, euh, si elle est disponible. Donc là, on a un exemple avec deux, deux serveurs. Ces serveurs, on peut ensuite euh, les regrouper. Euh, donc, on a le hall où on va avoir tous nos serveurs, et puis on peut y mettre d'autres groupes pour justement faire des actions de surveillance spécifiques sur tel ou tel groupe. Et ensuite, on va configurer les watchers. Donc, les watchers, c'est qui est responsable d'une action de surveillance. On peut les, donc l'appliquer soit à un serveur en particulier, soit à un groupe de serveurs. C'est ce qu'on voit ici. Par exemple, on va pinguer tous les serveurs avec l'IPv4. Et euh, concernant euh, un serveur en particulier, ici le, le localhost, on va pouvoir tester euh, directement, par exemple, la localhost. Euh, Donc là, c'est un extrait de ce qu'on qu a comme configuration euh, au niveau des watchers, parce qu'on peut euh, surveiller no de nombreux services. Donc, on a vu le ping et HTTP, mais également euh, FTP, Secure Socket, SSH et euh, Shell. Et ensuite, euh, chaque watcher peut être euh, configuré, c'est-à-dire qu'on peut définir une fréquence... Une période durant laquelle la surveillance doit s'effectuer, par exemple vérifier des serveurs à une certaine plage horaire. Euh, les essais avant de remonter une alerte, parce que des fois on peut avoir juste une courte indispo qui peut être liée à un problème réseau. Et euh, donc on peut définir un certain nombre d'essais avant de remonter une alerte. Et euh, certains statuts spécifiques, par exemple on peut vérifier certaines erreurs, certaines erreurs, comme une erreur 500 en particulier par exemple. Et enfin, on va avoir les loggers, Donc, il va être un système d'alerte ou, ou de logging. Donc, on a par défaut la console de WatchGhost, la console web. C'est ce qui apparaît ici. Mais on peut aussi paramétrer l'envoi de SMS ou l'envoi d'email lorsque il y a une alerte à, à, à remonter. Donc là, je vais laisser Arthur faire une petite démo. Alors, attends. Euh, je vais peut-être euh, m'asseoir. Euh, donc là, je vais juste créer un environnement virtuel euh, rapidement pour, euh, pour tester l'installation. Euh, euh, donc, pip install watchghost. Donc ça s'installe. serveur server bon, j'ai lancé euh, dans un autre process avec euh, mes données, euh, ma conf de nemo. Mais voilà, le, le binaire, enfin, l'exécutable le, est directement accessible après l'installation. Et donc ici, on se retrouve avec euh, cette interface web là, qui correspond à la configuration qu'on a, qu a définie. Euh, donc on retrouve nos deux serveurs localhost et afp Host. les services euh, qui sont ok sont, apparaissent en vert les services qui sont pas ok apparaissent euh, avec un fond en blanc sur un fond rouge euh, et du coup on a aussi la possibilité de voir assez rapidement que ben là le service il est il est passé du rouge au, au vert. Donc Ça, c'est vraiment quasiment en, en temps réel. Euh, et donc, quand on clique sur un service en particulier, on va avoir tous les détails, toutes les infos sur euh, ben, euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a comme résultat, euh, le code HTTP, etc. Donc de la même manière, pour le ping, on aura des infos un petit peu différentes, parce que du coup, on utilise la commande ping pour, pour réaliser ce check. Euh, là, j'ai configuré un, un nom de domaine qui n'existe pas, et donc euh, il me dit que le certificat n'est pas, enfin, pas valide pour ce nom de domaine, ce qui est correct. Euh, et donc, euh, si j'arrête à nouveau mon, mon petit serveur, ça passe très rapidement au rouge. C'est parvenu, hein. Ça. Euh, donc, euh, en ce qui concerne la, la suite du projet, donc euh, on va améliorer euh, euh, la partie euh, web, donc notamment euh, en implémentant une API REST. Euh, puis une console en Vue.js, donc la console en Vue.js, c'est déjà celle que je vous ai présentée à l'instant. Euh, la console qui est actuellement disponible avec le projet est un petit peu plus euh, brute, euh, mais a quand même le, le côté euh, euh, modification en temps réel des, des états. Euh, on va essayer aussi de ben, nettoyer un peu euh, le code, parce que pour l'instant, ça a été... Euh, c'est du code euh, asynchrone mais qui a été euh, fait par des gens qui apprenaient l'asynchrone aussi et puis euh, avec euh, du coup des euh, parfois un petit peu de complexité inutile donc on va essayer de, de simplifier un petit peu ça euh, et puis euh, on va essayer de changer quelques, quelques termes euh, qui nous plaisent pas trop. Ensuite, WatchGhost fait partie en fait d'un ensemble d'outils qui sont en cours de, de développement, dont l'un d'eux qui s'appelle Brocost. Euh, L'objectif, c'est de fournir une interface qui va pouvoir nous euh, permettre de visualiser l'état de plusieurs euh, services. Donc là, c'est une photo d'une un, réunion de travail justement pour essayer de, de définir euh, l'interface euh, qu'on pourrait mettre en place, pour qu'elle soit utilisable aussi par des noms techniques. Et toujours... Justement, un des points qui nous permettrait de mettre en place aussi cette, euh, cette interface, ce serait d'implémenter une database time-series, euh, donc d'écrire un, un logger qui va nous permettre cette fois-ci d'historiser tous ces états, toutes ces mesures pour pouvoir euh, justement les, les afficher euh, dans, dans Broghost. On a profité d'ailleurs de, de, de cette picon pour faire muse un petit peu avec euh, Mookie, qui est une, une database time-series euh, en Python. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Merci. Bah, du coup, on a le temps pour des questions. Oui Donc la question c'est est-ce que ça surcharge pas euh, les services qui sont monitorés euh, Donc euh, en fait on l'utilise sans être trop, euh, trop tanker, en fait euh, face aux services. Euh, C'est-à-dire que je pense moi les, les checks les plus fréquents je les fais toutes les minutes parce que en fait je pas besoin d'avoir... quelque chose de plus fréquent. Là sur la démo, le, le check il était toutes les deux secondes. Euh, histoire de montrer le côté un peu réactif, euh, mais euh, je pense que c'est juste quelques requêtes euh, au final, donc ça reste quand même assez léger, euh, après effectivement moi j'ai quelques checks qui passent par SSH qui euh, sont un peu lourds, du coup il faut effectivement pas, pas faire n'importe quoi quand on, quand on fait des vérifications. Euh, alors la question c'est est-ce qu'on utilise test infra euh, J'ai eu vaguement connaissance du, du projet mais non je ne l'ai pas utilisé. Tu connais toi ah, non, Samira non plus ne connaît pas. Alors il y avait une question là-haut. Ouais. Euh, que si, euh, ouais, ton... plus... Est-ce que comment le on... ouais. Il faudrait un service de monitoring pour surveiller le <rire> service de monitoring. Euh, non non en fait euh, euh, moi, j'ai un, un onglet en permanence dessus euh, dans mon navigateur et je le vérifie euh, fréquemment. Euh, c'est un peu trop méta de commencer à se poser cette question-là. On s'est dit qu'on n'en avait pas besoin. Oui Vous utilisez Shinken c'est d'accord Oui. L'intérêt de c'est pour le motorien décentralisé. Est-ce que c'est ce que vous avez dans vos idées Alors, Non. Euh... Ah oui, répétez la question. Euh, donc la question, c'était euh, un des intérêts de Shinken est de faire du monitoring en décentralisé et est-ce qu'on a prévu ça dans la roadmap euh, Donc non, euh, on n'a pas prévu ça dans la roadmap parce que, en fait, nous, notre besoin ne correspond pas à ça euh, et notre envie, c'est de rester très simple. Et De fait, le, si on commence à décentraliser, euh, ça va rendre le projet beaucoup plus compliqué Tu réponds des fois Non, oui, non, je t'en sors bien. <rire> ouais. Tu réponds à celle-là ou euh, non, non, Ok. Euh, donc la question c'est est-ce euh, qu'on, euh, dans est le système de notification, euh, enfin d'alerte, est-ce euh, qu'on a prévu euh, des cas euh, où, euh, ben, des cas un peu plus intelligents que juste euh, binaire, ça marche, ça marche pas euh, Donc la réponse c'est non. Euh, on n'a pas trop prévu ça car euh, bah c'est pareil ça va complexifier beaucoup le euh, projet et ça ne correspond pas du tout à notre besoin. Le besoin c'est vraiment euh, un, de, de, de faire quelque chose de simple, d'installer facilement, rapidement, configurable facilement, euh, et d'éviter d'avoir des notions euh, trop complexes. C'est vraiment. Euh, euh, L'idée c'est de mettre le pied dans le monde du monitoring. Démarrer facilement quoi. Ça je te donne le temps. Une petite question ah. euh, Merci pour la presse et pour le temps de cette euh, Est-ce que si je veux rajouter un check, je sais pas, je vérifie une connexion de Redis, il y a à 0 Redis, est-ce que, est que ça aura sa place dans le logiciel ou est-ce qu'il y aura un dému avec des logiques alors ça, pour l'instant, euh, on n'a pas... Ah, euh, répète la question. Merci. Donc la question, c'était, est-ce qu'il y avait, euh, par exemple, un mécanisme pour intégrer des plugins tels que iOreddy, c'est ça, hein, si Notamment. Euh, pour l'instant, on n'a pas euh, prévu de système de plugins. C'est vrai que c'est intéressant, pourquoi pas. Euh, c'est vrai que là, on a, par exemple, ajouté tout ce qui était FTP, SSH, c'était ce qu'on utilisait. Euh, mais... Euh... C'est effectivement peut-être quelque chose à, à réfléchir. Après, toujours en restant, euh, si possible, dans quelque chose d'assez simple. Euh, après, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Non. Bon, bon, bon ben voilà. Mais. Je pas dit. Merci. Bon ben. Eh ben, merci. Merci.